L'ensemble de ces valeurs constitue les solutions de l'équation. Afin de faciliter la compréhension, on peut comparer l'équation à une balance de Robert-Wall, c'est-à-dire une balance à deux plateaux. Le plateau de gauche représentant le membre de gauche de l'équation et le plateau de droite, le membre de droite. L'équilibre de la balance matérialisé par la flèche verticale correspond au signe égal de notre équation. Sur notre balance, les nombres sont des masses marquées et les nombres inconnus des masses marquées par des lettres. La balance de Robert-Wall suivante illustre l'équation x plus 5 égale 8. On comprend aisément que sur une telle balance, l'équilibre des plateaux est conservé si on ajoute ou on enlève une même masse marquée aux deux plateaux. Ici si on ajoute 3. Ou si on multiplie ou on divise les quantités respectives de chaque plateau par un même nombre non nul. Ici, on multiplie par 2. Cette remarque se traduit en langage mathématique par les deux propriétés suivantes. Elles sont importantes car c'est grâce à elles que nous pourrons, pourrons résoudre des équations. Voici la première propriété. On ne change pas une égalité si on ajoute ou on retranche un même nombre à ses deux membres. Autrement dit, si a égale b, alors a plus c égale b plus c. Et la même chose avec une différence. Et la seconde propriété On ne change pas une égalité si on multiplie ou on divise ces deux membres par un même nombre non nul. Autrement dit, si A égale B, alors A fois C égale B fois C. Et la même chose avec un quotient. Regardons ensemble dans le cadre de différents exemples illustrés comment on peut utiliser ces propriétés pour résoudre des équations. Et commençons à chercher toutes les valeurs de l'inconnu x pour lesquelles l'égalité x plus 5 égale 8 est vérifiée. Utilisons pour cela une représentation avec une balance de robert -Vall. Pour connaître la valeur de x, il suffit d'isoler une masse marquée x dans l'un des deux plateaux, puis de regarder le contenu de l'autre plateau. Dans le plateau de droite, on peut remplacer la masse marquée 8 par une masse marquée 5 et une autre 3. L'une des propriétés précédemment données dit qu'on ne change pas cette égalité ou l'équilibre de cette balance si on enlève un même nombre à ces deux membres, ou plateaux. Retirons donc 5 des deux côtés. Il reste alors x égale 3. Autrement dit, la solution de cette équation est 3. C'est donc le seul nombre qui vérifie x plus 5 égale 8. Voici un deuxième exemple. Et résolvons l'équation 2x plus 4 égale 12. Résoudre une équation consiste à défaire les opérations qui sont liées à l'inconnu. Pour défaire ces opérations, il est conseillé d'aller à contresens des priorités opératoires. Notre inconnu x se voit multiplié par 2 et se voit aussi ajouter 4. Commençons donc par défaire cette addition avant ce produit, à contresens donc des priorités. Dans le membre de droite, on peut réécrire 12 comme 8 plus 4. Et on sait maintenant qu'on ne change pas l'égalité si on retranche 4 à ces deux membres. On obtient alors 2x égale 8. Pour défaire la multiplication par 2, il faut imaginer deux paquets identiques dans chaque plateau. 2x c'est x plus x et 8 c'est 4 plus 4. On sait aussi qu'on ne change pas une égalité si on divise ces deux membres par 2. On obtient alors x égale 4. Autrement dit, la solution de cette équation est 4. C'est donc le seul nombre qui vérifie 2x plus 4 égale 12. Notons maintenant que les observations faites avec les balances de robert ne sont valables physiquement qu'avec des nombres positifs. En adoptant un raisonnement identique, on peut étendre cette méthode de résolution à tous les nombres relatifs. Et voici un dernier exemple pour l'illustrer. Résolvons l'équation moins x moins 2 égale 5. On sait qu'on ne change pas l'égalité si on ajoute 2 à ces deux membres. Et après réduction, on obtient moins x égale 7. Si l'opposé de x est 7, alors x vaut moins 7. La solution de cette équation est donc moins 7. C'est le seul nombre qui vérifie moins x moins 2 égale 5. Pour conclure, rappelons que l'utilisation schématique d'une balance de robert peut être une aide à l'apprentissage des propriétés qui permettent de résoudre une équation simple. Cette méthode devrait vous aider à prendre un bon départ.